Voilà. Et voilà les gars Nous étions arrivés par là C'est reparti Donc là on va rentrer dans une pyramide Une pyramide qui m'a l'air Obscure hein. Il y a deux gros ballons là Laissez moi passer S'il vous plaît Non je peux pas te laisser entrer Va t'en vite Bah je fais quoi moi Ah on peut pas y aller en attendant là. Bon, il va falloir que j'aille faire quelque chose, alors. On va voir. Ah, j'ai une lettre. Eden, c'est Len, de Lons. Il y a du nouveau. Nous avons besoin de toi, c'est urgent. Viens à Lons, à Périte, le plus vite possible, s'il te plaît. Voilà ce qu'il faut faire, les gars. On a retourne revoir euh, ce gars-là à Lons. Et après, on pourra revenir là, je pense. Alors c'était où ça C'était là. C'est là-bas, tout au bout du quartier. Enfin presque, parce que tout au bout du quartier, c'est le c'est un championnat. Alors.. Ok bon, j'y suis je sais plus s'ils étaient en bon état ou bon donc, euh, en bonne santé plutôt en bon état hein. nous revoilà alors tu rigoles la Team Snatch t'a piqué ton Snatcher Net tu dois faire quelque chose je sais, je fais des recherches. Hmm, ça, ça ne s'annonce pas très bien. Il n'y a rien de nouveau sur la Team Snatch. Mais une chose est sûre, il n'a rien à voir avec le, les agissements du groupe Ombre. Oh, la Team Snatch opère seule. Ouais, ok. C'est pour ça qu'il voulait me voir. Eh, Je crois que, les, que le mec que je dois voir, c'est l'autre, là qui est au premier étage. Voilà. Eden, contente de te voir, je t'attendais. Tiens, qu'est-ce qui t'est arrivé à ton bras gauche Tu n'avais pas de nature avant je vois, encore la Team Snatch. Pas étonnant qu'ils aient pris ton Snatcher. Il y a 5 ans, la Team Snatch était de mèche avec le groupe Ombre. Mais quand ils ont perdu le Snatcher, ils ont arrêté d'intéresser le groupe Ombre. Je pensais que la Team Snatch s'était dissoute à l'époque. Ils ont dû apprendre que tu avais un Snatcher et... Oh là là, il faut que j'enquête sur la Team Snatch. Je te tiendrai au courant de nos découvertes. Ah, c'est vrai, j'avais complètement oublié le mail. Une personne qui se serait enfuie de la base du groupe ON nous a contacté. Nous avons pensé envoyer une équipe, mais ça pourrait être un piège. Nous n'avons aucune garantie sur ce témoignage. Je n'aime pas te demander ça, mais est-ce que tu pourrais aller te renseigner sur nous, Eden Pour nous, Julien. Bah oui. Hein. Merci, nous savons que nous pouvons toujours compter sur toi, Eden. L'homme qui nous a contacté s'appelle Volker. Il a dit qu'il se trouvait à la station-service. Ah, nous avons un nouveau lieu. Nous comptons sur toi. Nous enquêterons sur la team Snatch pendant ton absence. Bon bah, on est parti. Donc, on va pas aller à la pyramide tout de suite, donc. On aille d'abord dans le lieu, là. nouveau lieu pour voir un certain monsieur Volker On va voir Volker s'en fout boulot disco là j'ai pas le temps je suis occupé tiens bah il y a les deux zigotos là bah qu'est ce que je me suis empiffré c'est le premier repas digne de ce nom que je fais depuis longtemps ouais c'est bien beau oh, mais est-ce qu'on a raison de vivre comme ça je m'inquiète pour l'avenir tu vois je songe sérieusement à changer de style de vie Qu'est-ce que tu auras encore là, GAFA Tu n'es pas toi-même. Ne me dis pas que tu as oublié le rêve du patron. Un jour, on aura tous les Pokémon du monde. Eh bien, c'est de ça que je parle. Hum, hum, le Oh, patron Oh, il est moche. <rire> je rêve pas, vous parliez de moi, là. Oh, mais on dirait... Que c'est le petit garçon super énervant qui m'a laissé un goût amer à la Poképlace. Hé hey, hé, ça tombe à point. En guise d'exercice, après le repas, je vais te scotcher sur place avec mes pattes démentielles. Musique. Alors moi je vais encore lui foutre euh, la platerie. Je vous jure, il est coeur Il est pas beau Je me préfère moi Alors, je vais mettre. Bon oh, je sais bon, morsure Fin, morsure et fin Ah bah nickel ah, mais il reste un péril! Oh là là! Bon, voilà, c'est fini. Fini sur le même. Niveau 39, ça c'est bien. On s'approche des niveaux 40, ça, ça c'est bien ça. Je pense qu'on les entraînera un petit peu avant d'aller à la pyramide. Au moins pour que notre Noctali ait le niveau 40, ce serait bien On y aller Comme ça on sera bien prêt Plus fort Plus près. à chaque fois ils vont faire le, le cool Voilà, ça se fait Attends, mais il a, il a toujours les mêmes Pokémon. Il doit avoir un Pokémon obscur quand même Obscur je parie Ouais On va essayer de le capturer Déjà je vais y mettre Kaouville hein, et après je m'occupe de l'autre. Ah dicolo J'aime pas trop ce Pokémon Oh hey, tout ça il m'a enlevé là C'est pas juste eh. oh. Bon je vais mettre lui là J'avais pas vu qu'il avait Ludicolo là Voilà, ça c'est bon Wow, wow, wow. Oh non, c'est pas vrai. <rire> c'est pas du tout ce que je voulais faire. On va bah, c'est raté, on l'a pas eu. Ça sera pour une prochaine fois. Ah, je pensais pas que ça allait le mettre KO d'un coup. Une sieste, c'est mieux pour digérer en fait. En plus d'être pas beau, il est trop bête. Ah, oh, quel affront Mais quel affront la prochaine fois, je vais te remettre à ta place et t'y aller avec mes somptueux pas de danse Courage, fillon ben Franchement, il est, il est loin de concurrencer Michael Jackson, avec hein, ses pas de danse. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Même Claude-François, il danse mieux que lui Voici un flash spécial le.. Carjo Libra a été retrouvé dans le désert au nord de Funacite. On pense que sa surprenante disparition était l'œuvre du groupe Ombre. Personne ne sait comment le Carjo a été transporté dans le désert. On ne connaît rien des motivations du groupe Ombre. Malheureusement, il n'y avait, avait aucune trace sur le bateau des nombreux Pokémon qui étaient à son bord. Nous nous inquiétons pour leur sécurité et leur état de santé. Eh ouais, mais bon, comme je vais intervenir. Hein. Je m'appelle Volker. Ah bah, le bla, C'est lui, Volker. Tu dois être aidé, non Ouais, c'est moi. Je suis très content de te rencontrer. J'avais très peur que le groupe Ombre me trouve moi-même de force. Tu comprends, je me suis enfui du repère Ombre, si tu es au nord d'ici. Ah, oh, tu connais cet endroit Eh bien, vous êtes des rapides à l'ombre. Le repère Ombre est une usine qui produit une masse des Pokémon obscurs. J'étais horrifié quand je l'ai découvert. J'en suis venu à détester ce que je faisais. Je me suis donc échappé. En partant, j'ai réussi à subtiliser un Pokémon. Mais il y avait déjà beaucoup de Pokémon obscurs. Je suis sûr qu'ils en ont produit plus depuis. De plus. Ah mais il a un Togepi, ah bah ben, pourquoi j'ai refusé <rire> J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Oui, je veux bien ton Non Oh non, il faut déjà aller au PC avant. Pourquoi mais ne m'envoie pas sur le PC là la plus vite Il y plus vite, il en a quoi là Oh, il peut faire des détours. Qu'est-ce qu'il y a encore nous avons localisé la team snatch, ils utilisent leurs anciennes planques au nord de la station service. Nous ne savons pas combien ils sont, nous ne savons rien sur leur chef, El Gonza. Fais attention si tu y vas. Dis, tu cherches le repère de la team snatch Ah. Je suis passé à côté en m'enfuyant du repère 11 et dans un coin désert. Bon, je vais d'abord euh, machiner pour le togepi, pile. Hey, et attends, attends. Qu'est-ce qu'il me veut lui Salut, je m'appelle Billy. Billy Elliott, ouais. Maintenant, je me rappelle qui tu es, gamin. Tu es celui qui a envoyé promener le groupe Ombre à Fenacite, hein T'es passé à la télé Écoute, faisons en combat, toi et moi. Ouais, si tu veux. Ouais, cool. Allez, on va faire ça en bas. Bon bah, je ferai euh, pour le togepi juste après, du coup. Ouais, je suis à bloc, une vraie machine en avant tout. Vroom vroom, c'est parti. Mais il est fou lui, hein. Ils sont tous fous là-dedans. Presque tous. Il y en a quand même qui sont assez lucides. Genre, euh, ma maman dans le jeu, le professeur, bref, quelques personnes qui travaillent au labo quoi, sinon les autres sont un peu tous timbrés. C'est à l'ombre aussi là, où il y a Net, là ça va, là. Les plus les plus tarés, c'est les voleurs Pokémon. On croit Ils croient qu'ils vont dominer le monde avec les Pokémon obscurs. N'importe quoi. Ça vous plairait-vous les amis de de faire ça, va... de conquérir le monde? Vraiment ce que j'aimerais faire c'est un voyage autour du monde. Mais pas euh, fou Alors. Alors ah, lui, je pense pas qu'il y a de Pokémon obscur. Hein. sur flamèche. mais il sort de ton trou par contre là, oh il m'énerve ah, j'ai plus qu'à mes attaques bon après je vais aller au centre Pokémon parce qu'il y en a grand besoin j'oublie pas pour le togépi. ensuite on va euh, au nouveau lieu et ensuite on va à la pyramide. J'ai un peut-être euh, voir s'il y a un Pokémon obscur qui est prêt, on va voir. Je me suis fait battre. Il faut que je me guérisse. De toute façon, je te battrai toujours, mec. Bon d'accord, tu es fort. Très fort également. Tu nous as bien écrasé. Tant que tu es dans le coin, Root peut dormir tranquille. Ouais, enfin bon, euh, je vais pas toujours être là pour vous sauver la life, hein, parce qu'après, je vais faire euh, Harry Potter à la Chambre des Secrets. Euh, je peux pas être partout. Hein. Donc, je devais aller au centre Pokémon. Je vais aller à celui qui est là, bas là Ah non, ça, c'est le chat, ici Merci beaucoup Alors, il faut que je fasse une place pour Pi. Il m'embête hein, j'aurais voulu qu'il me mette dans le PC direct. Euh... Ouais. Je vais déposer. Moi ouais, je vais déposer Tanuma. Allez hop. Ouais, j'ai quatre Pokémon obscurs dans la boîte. Donc voilà, j'ai une place de livre pour chercher le togipi. Ah ça me fait faire des détours, hein. oh. mm. on va le garder dans l'équipe là. Parce que c'est un togipi obscur, je pense donne moi. Merci. J'en prends soin. alors oh, qu'est-ce qu'il y a encore Yézen, j'espère que tu vas bien. Les travaux de rénovation sont terminés et le coliseum de Titanite euh, rouvre enfin. Nous, nous réjouissons par avance de ta visite. Viens affronter nos dresseurs. Ah oui, c'est là où on était l'autre euh, fois, là. Oui, bon, on vont ira là-bas euh... hein, je sais pas est-ce qu'on va là-bas avant d'aller à la pyramide ou après je sais pas on verra bien ce sera pour le prochain épisode là <rire> pour l'instant on a ça à faire euh, t'es une nouvelle recrue de la team snatch toi tu t'es un intrus ouais je suis un intrus on va voir ça ouais bah j'ai une boîte ah ouais donc là j'ai encore euh, tout ça à faire à la pyramide ce sera après donc je ferais peut-être le concours avant alors ah il me semble que c'est interdit au Pokémon obscur par contre ah j'en suis même sûr alors notre feinte. la mèche oui en fait je viens récupérer mon Snatcher Hey, m je, je suis bête, tout à l'heure je voulais capturer un Pokémon obscur mais je pouvais pas de toute manière puisque j'ai pas mon snatcher Ah bah oui, il faut, faut s'en rappeler de ça Eden Je m'en souvenais plus Donc ça sert à rien de, de se démener mais... Donc là je bats tout le monde, on hein. Pokémon obscur, pas le choix La voit... fin sur la grosse il est mmh, Pas qu'à vous. Ah, Abzel, il est trop beau ce Pokémon. Je ce que vous en pensez les gars, mais moi je l'adore. Je me trouve très classe. Alors, bah par contre, je vais être obligé de le mettre K.O. Bon. Ouais, je vais le mettre plutôt euh, noir sur là et flamèche là. Je pense que ça aura, ce sera plus efficace. J'aimerais bien avoir l'enflamme flamme c'est mieux. ou surchauffe. Chauffe, c'est encore mieux que l'ancien, c'est plus puissant. et y point de feu aussi qui est bien. J'ai les attaques ultimes. Là pour l'instant, je les ai beau Je prends mes Ça va vite, la chute des bolosses là ce soir. Il a gagné deux niveaux là, en une soirée. On n'a pas fait beaucoup de combats pour le moment, pourtant. C'était un combat difficile. Ah ouais, pour toi, mais pas pour moi. <rire> bon, moi je suis tranquille. Hum, hein. mmh, tu te débrouilles bien avec tes pokémon je n'aime pas dire ça, mais tu m'as rétamé. Tu pourrais nous être utile. Je toi à nous, la team Snatch. Nous sommes toujours à la recherche de personnes exceptionnelles. Ouais, des personnes exceptionnelles comme moi. <rire> oui, mais non. Non, merci. Parce que moi je suis pas un taré. Je veux pas des Pokémon. Alors... Bon. Santé Pokémon ça va à peu près, mais vu qu'il y a ça là euh, sur mon chemin, autant en profiter. Hop. Ah, un objet. Hyperball hyper beau c'est bien ah et là hyper potion et là combat je parais ouah wow, Et ton sang tu es venu récupérer le et bah oui évidemment Mmh. Enfin, ici je vais mettre les flamèches là normalement mystère c'est sûr que je les incouvre ouais je m'en doutais je les cramé direct D'un coup, oui, ça c'est bien Je m'y attendais pour C'est très rapide hein. Quillfish Ok Alors, je vais faire ça Et ça On doutait que je l'aurai d'un coup aussi par contre, celui-là, je suis pas sûr. On va voir. Ouais, il lui reste un PV. Oh C'est J'ai presque le niveau 40, ça c'est lui. Mais je pense pas qu'on fera le concours juste après parce que je crois que si. Niveau 40, les Pokémon là alors si je peux avoir un peu plus, ce serait bien. On va d'abord s'occuper des méchants, hein. je trouve que c'est mieux. Et après, on fera le concours. Après je me rappelle plus trop comment c'est. Mais... Alors, aïe, ça ne marche pas moins d'endormir l'ennemi. Bah t'as pas mis de poudre au doudou. Hein. J'ai déjà amené le snatcher au patron et le gonza est trop fort moi ouais, c'est ça euh, tu vas voir ton patron ce que je vais lui faire hein. tandis que je peux aller là aussi je peux aller là et là il y a quoi ah des escaliers aussi bon ouais, bah je sais pas moi euh... ouais, attendez je retourne à voir j'aime pas trop ça quand il y a plusieurs euh, endroits en même temps mais... Ça m'amène où là ah, il y a encore des escaliers Tu veux un combat toi Hein Eh hey, gamin je t'ai pas déjà vu ailleurs Un combat encore... Bon après je sais pas quel escalier je prendre Je pense que je vais prendre celles qui sont à côté là Mais il y avait l'autre aussi donc c'est bon on va voir Faudrait pas que je joue des objets, ce serait ballot. Alors, feinte et flamèche. Je vais cramer mysterme d'un coup. Ouais. Ils aiment bien mettre des chauves-souris ce soir. Hein. Une tortue euh, maintenant. Et on voilà, va prendre un chauve-souris, une de moins. Qu'est-ce qu'il va nous envoyer maintenant Jolie fleur Faut que je vais le cramer. Pauvre petite fleur. Ah, hein, même pas KO d'un coup Je pensais qu'il serait KO d'un coup moi Bon bah, je vais le cramer encore un petit peu. Alors. Et en plus, il me tue de la vie. et lui il va me mettre dans le brouillard. Ça va pas m'empêcher de vous euh, mettre KO les gars. Moi, bon bah, je vais rester sur feinte et puis flamber. Pas changer. En fait, les gars, pour info, euh, tous les codes d'amis que j'ai euh, sur euh, tous mes jeux pokémon et eh ben je les ferai partager euh, avec vous, comme ça vous pourrez me demander, comme ça on fera un échange de codes d'amis si vous êtes intéressé, je ferai un article là-dessus, j'y pense, sur mon blog je pense et sur Facebook. Tu es sûr qu'on s'est pas déjà rencontré Bah ben je sais pas, vous avez tous la même tête là, vous avez tous la même coiffure avec votre casque et tout là. Ah ça me revient, tu étais sur le libre quand je suis allé récupérer le snatcher. Ok, j'ai compris, c'est pas la peine de perdre mon temps, c'était toi le gamin de l'autre fois, j'ai pigé. Ah mais c'est que maintenant qu'il s'en rappelle. Ah, on est arrivé, on prendra les autres escaliers tout à l'heure alors. The snatcher que tu as récupéré, t'es sûr que tu fonctionnes Il est trop petit, c'est nul Je dois faire comment pour l'adapter à mon bras bah, Je sais pas, tu t'en sers comme ceinture, je sais pas, t'es con. Mais euh, c'est pas la machine qui est trop petite, c'est ton bras qui est trop gros et le gonzard. <rire> oh comment il a sorti ça lui à son chef, ça se dit pas. Ouais. J'arrête de jacasser, m'apporter un truc aussi inutile que... Quoi C'est qui ce gamin Ouais c'est Eden. Hé hey, gamin, malheur. Tu es là pour le snatcher. Ouais, c'est mon appareil à moi, les gars. Tu as réussi à arriver jusqu'ici, mais nous ne sommes pas prêts de te laisser partir avec. Abandonne gamin. Bah, c'est eux qui m'ont abandonné. pleurez Il va encore euh, tomber par terre. Ah, c'est le Ortide qui m'avait endormi, là, l'autre fois. J'ai cramé, là. Alors, hein Et flammé. J'ai cinq Pokémon à battre, à ce que je vois. Ça va aller vite, hein. Avec moi, ça va aller. Vu que j'ai moins une dizaine de niveaux de plus déjà, j'ai l'avantage. Ah ça c'est pas très efficace pour moi. Alors après je pouvais pas savoir qu'il allait mettre un démentin. Hein. Euh, Qu'est-ce que je vais mettre poursuite Ce sera peut-être plus efficace, on verra. Et la flamèche. Ça me rappelle Erika la championne d'arène dans la. dans Pokémon la saison 1, la série télé. C'est mieux tout ça. Hein. J'ai moitié envie de me voir faire tout toute la première saison et tout. Ça me manque, je suis nostalgique. Enfin, J'ai pas trop le temps de regarder ça en ce moment. Hein. Je regarde plutôt des séries où il n'y a rien à voir. Bon, des est résistant, hein. il fait deux attaques déjà. Oh, wow, qu'est-ce qu'il me fait là? Mmh. Bon, bah, je continue là-dessus. Ah, il a le niveau 31, les et l'autre là. Ça rigole plus. Là. Ouais, je retournerai à la machine pour soigner les Pokémon après. faut que je pense aux escaliers aussi, j'ai pas pris tout à l'heure. Je suis sûr qu'il y a des choses. Au moins une chose à prendre. Alors. on continue, Pourquoi il a pas mis flammé, là bon, Je vais mettre fin. Ah oui, puis il est confus en plus. Oh non <rire> Soyez pas confus les gars J'ai plus qu'une barre sur ma caméra. Oh c'est rouge Pour le moment je commence par faire les let's play en filmant la télé donc c'est pas forcément très enfin, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Niveau qualité tout ça. Après avec la switch ce sera mieux parce que je ferai les captures d'écran, du jeu et tout, ce sera mieux. Plein de jeux sur la switch. Parce que là faut que je me rachète une boîte d'acquisition Parce que là j'en avais une mais elle marche pas Je crois plus que je me suis fait arnaquer En fait c'est une, une boîte qui est assez ancienne Je pensais que ça marchait moi C'était sur Amazon et tout ça mais en fait ça marche pas du tout On a essayé avec Jordan On a pas ici. Donc comme il s'en est acheté une pour lui Il me gâteau là ben si ça marche avec son appareil, ben, j'achèterai le même que lui du coup Là on a un gros problème là dessus là Il va se calmer, lui. elle la petite vache, là, calme. Allez, attaquer, attaquer. Si j'ai le patron à battre juste après, euh, Faut que Je soigne mes Pokémon. Niveau 40, ça c'est fait. parce qu'il a presque le niveau 40 aussi, ça c'est cool. Essayer de t'avoir tête baissée n'était pas une bonne idée. Je suis fou lui Oh et pas mal, assez impressionnant si je puis dire. Écoute gamin, joins-toi à nous et on va écraser le groupe ombre ensemble. Si on a pas tous les le Pokémon Oscar avec ce snatcher, il n'y aura plus de groupe ombre. Alors la type Snatch prendra les rênes. Non merci. Je veux pas. <rire> Très bien, tu as l'intention de récupérer le snatcher à tout prix. Parfait, tu pourras récupérer le snatcher, mais seulement si tu arrives à me battre. Ah oh, il fait exprès ou quoi Les gars, je sais pas si euh, je vais réussir à filmer tout le combat parce qu'il ne me reste plus qu'une barre. Ça peut s'arrêter à tout moment. Ah, puis euh, il aurait fallu que je soigne les Pokémon et tout là, c'est quoi ce bordel On est mal là. Hein. Oh oui, mais y Moi j'ai des rappels de toute façon, là. au pire je les utiliserai. Voilà, hein. ah, je vais vite là parce que... Je crois pas que la caméra s'éteigne. C'est embêtant. Il va, il va, sinon il Je vais avoir une petite partie en moins. Moi, bon, de toute façon, vous savez, hein, je vais le battre. Hein. Bon, alors, je vais mettre un rappel pour Demolos. Les ouais, je vais le cramer lui ah bah non des mousses <rire> je vais remettre un rappel sur des mousses. est ce que je le fais ou est ce que je le fais pas non, ça serait mieux que je le fasse quand même ouais on va faire ça Hop. Ah c'est pas obligé de vouloir Si c'est obligé que je voulais. Oh, un bord de gars. Euh, rappel, Rappel. Démeuse. Voilà. Non, je continue d'attaquer avec lui. Ouais, je vais mettre des molosses après. Ah, je vais mettre... vous pouvais pas mettre ultra laser sur mon autre Pokémon. Mmh. Oh non, non ça c'est pas cool. Hein. Ah, vous êtes pas cool. Hein. ce combat-là je vais sauvegarder et on se rejoindra au prochain épisode il me restera les escaliers à prendre bien sûr, faut un peu tu si j'oublie bah tant pis vous hein me le mettrez dans les commentaires alors hop feinte et à son noir ah merde c'est vrai il gueule. je vais mettre des molos après Bon Voilà, bah à partir de là je mets des mousses. Go! Barbicha, ça me fait penser à Pokémon Donjon Mystère. Le premier Donjon Mystère. Et je trouve que Dojo Mystère c'est un super bon jeu Surtout le premier en tout cas Après un peu moins je trouve Les deux premiers, c'est mieux je trouve c'est sur euh, la déesse C'est assez ancien maintenant quand même bon, Allez, vite faut que tu sauvegardes Les gars, terminer le combat il me reste plus que 40 secondes d'enregistrement de, en plus. <rire> et après je peux plus. Alors. Moi j'ai plus que Barbucham mettre KO, hein, puis je sauvegarde et on se rejoue un prochain euh, épisode. Ah bah il y a Hermione aussi. Oh je l'avais pas vu lui. bon les gars on va se retrouver au prochain épisode je vais finir ça et je vais et je vais sauvegarder juste après donc là il m'a mis KO ce con ah j'ai réussi à chouri euh, 19 secondes de plus là sur ma caméra ouf bon, vous verrez pas la fin du combat hein, donc euh, c'est pas très grave vous hein. sauvegarder Et bon, je l'ai eu.